Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo fait suite à la précédente où je vous ai présenté les gizmos et le débugage visuel. Alors je me suis dit que c'était bien de vous donner un petit exemple concret euh, pour que vous compreniez bien comment tout ça fonctionne. Alors ce que j'ai ici dans ma scène c'est la même, un player qui se déplace grâce à un player contrôleur tout simple que j'ai tagué évidemment player parce que je vais me servir du tag. Euh, une trigger zone comme vous pouvez le voir qui est euh, tout simplement ici un empty avec un box collider j'ai édité son collider et on peut voir qu'il est de 2 sur 2 sur 2 l'idée maintenant euh, c'est d'utiliser euh, cette zone que j'ai appelé Trigger Zone et j'ai édité un petit script, je vais vous l'expliquer très rapidement, il est très simple. Dans la méthode OnTriggerHunter, c'est-à-dire quand je pénètre dans le collider, je vérifie que c'est bien le player et si c'est le player, bah, je vais tout simplement modifier euh, sa couleur en rouge. Sur la méthode onTriggerExit qui est l'inverse, c'est-à-dire quand je sors, ben je vais vérifier de nouveau si c'est le player et là je la repasse en blanc qui est sa couleur d'origine. Donc ici c'est à titre d'exemple pour que visuellement on ait bien quelque chose euh, à l'écran qui nous frappe. Donc maintenant imaginons que je, je dois tester, je suis dans mon jeu, alors là j'ai qu'une zone de trigger mais je pourrais en avoir plusieurs. Imaginons que je sélectionne le player et maintenant que je dois aller à l'intérieur de cette zone. Regardez, c'est pas forcément évident. Il euh, faut que je la trouve. Alors d'ailleurs, j'ai du mal à la trouver. Voilà, on peut voir que j'y suis. Et quand je ressors, voilà, je repasse bien en couleur d'origine. Donc ça, c'est pas évident. Alors ce qui serait sympa, euh, c'est justement d'utiliser ce qu'on a vu avec la classe Gizmo et de créer un petit utilitaire qui me permet d'avoir la zone qui est visible. En tout cas, euh, adapter un Gizmo euh, qui soit euh, à la taille ici du trigger, du collider, euh, dans la vue ici saine. Et euh, rappelez-vous, on pourra aussi l'activer dans la vue euh, de game en cliquant ici sur Gizmo. Donc pour ça, on va créer un petit script. Vous allez voir qu'on va mettre en place euh, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et euh, surtout, bah, si vous ne comprenez pas, allez voir d'abord la première vidéo. Euh, parce que c'est vrai qu'ici, on va aller un peu plus vite, comme vous avez vu des choses. Donc ce que je vais faire, je vais créer un nouveau script c -Sharp, Et on va l'appeler Trigger Zone Gizmo. Alors, je vais l'affecter évidemment à l'objet en question. Donc ici, hop, j'y vais. Et maintenant, on édite ça ensemble et on va voir comment on peut faire. Vous allez voir que ce n'est pas bien compliqué, une fois que vous aurez bien compris le principe. Donc on va tout supprimer ça, on n'en aura pas besoin. Alors on aura besoin évidemment de variables, donc plutôt que de les passer en public, hein, c'est une bonne pratique, on va utiliser un attribut SerializeField. Ce qui nous permettra, euh, en dessous, de créer une vari variable de type qui va être privée qu'on va appeler par exemple ici color, je vous ai dit qu'on voudrait le voir visuellement, donc on va utiliser une color, on va l'appeler euh, color zone, et on va la définir à une couleur de départ, qui par exemple peut être le bleu. Ensuite, vous avez pu voir qu'avec Draw gizmo euh, enfin gizmo draw cube on va avoir un cube plein avec une couleur donc l'idéal ce serait de pouvoir jouer avec la transparence euh, de euh, ce cube, cette couleur donc ce qu'on va faire, on va utiliser de nouveau un attribut, euh, pour ceux qui ne savent pas j'ai déjà fait des vidéos là dessus, qui est range ce qui me permettra d'avoir un slider dans l'inspecteur et euh, je vais le, lui donner une valeur mini qui va être de 0 float et une valeur maxi qui va être de 1 float, alors vous doutez bien c'est parce que je vais jouer ici avec l'alpha Ensuite, je vais de nouveau remettre l'attribut serializeField et bah, je vais pouvoir de nouveau afficher de ce fait euh, ma variable privée dans l'inspecteur que je vais appeler transparence et qui va être évidemment de type float et qu'on va définir aussi avec une valeur par défaut de 0,3 float. Ensuite, j'aurais besoin, euh, alors je pourrais, je ne suis pas obligé, mais j'ai envie d'implémenter un système euh, de manière à ce que quand je clique sur le bouton, que euh, par exemple. Ce, ce gizmo soit toujours visible donc je vais créer ici une variable de type boolean qui va être de nouveau accessible depuis l'inspecteur field. donc private bool. et là je vais l'appeler euh, always visible et on va l'initialiser à true. alors j'ai besoin de m'adapter au collider donc pour ça je vais devoir déterminer en fait, euh, les valeurs du collider. Vous rappelez-vous, au niveau euh, du gizmo Draw Cube, euh, on doit euh, en premier lieu mettre la position de départ qui est le centre de l'objet et euh, ensuite un vecteur 3 qui détermine la taille. Bah ça, on va pouvoir l'utiliser en utilisant euh, la propriété bounds euh, du euh, box collider. Donc, ce que je vais faire, je vais créer tout de suite une variable qui, là, doit être privée et qui ne doit pas être visible, qui va être de type bounds, et euh, que je vais appeler euh, b, tout simplement. Alors, maintenant, euh, on va devoir s'occuper de nos méthodes. Alors nos méthodes, je vous ai dit qu'il y en a deux dans la vidéo précédente. Évidemment, on va avoir « void on draw, euh, draw voilà, gizmos ». Et la deuxième sera « void on draw gizmos selected ». Alors, vous savez euh, maintenant la différence entre les deux. Non, ici, c'est un peu loin arrivé en bleu, je ne sais pas pourquoi, on verra bien. Euh, mais euh, évidemment, tout ça va dépendre ici euh, de euh, « always visible ». Donc, ce que je vais faire, je vais écrire ici tout simplement « if euh, always visible ». Donc, à ce moment-là, s'il doit toujours être visible, évidemment, ça doit s'exécuter dans « Android Gizmo. Donc, pour ça, je vais créer une méthode qui va s'appeler, par exemple, « showTriggerZone euh, ». Voilà. Alors, évidemment, cette méthode n'existe pas, donc je suis en défaut. À l'inverse, ici… Si ça doit juste être contre l'objet et sélectionné, je vais faire « If not always visible », alors tu montes ça. Donc jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est implémenter euh, cette méthode, comme vous pouvez le voir, qui n'existe pas. D'ailleurs, on peut voir que, il peut que Visual Studio est assez intéressant pour ça. Il peut me l'implémenter automatiquement, sauf qu'il me l'a mis au milieu, et ça, je n'ai pas trop envie. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Donc pour... Ici, ça, je vais euh, tout simplement la créer là. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette méthode ben, On doit euh, déjà récupérer le composant BoxCollider parce que j'ai créé ici une variable Boons qui, qui s'appelle B. Donc je vais tout simplement l'assigner en disant que c'est euh, GetComponent. Ici, BoxCollider. Évidemment, alors BoxCollider et non pas... Voilà. Euh, et évidemment, je vais chercher la propriété Boons. Comme ça, maintenant, je peux utiliser cette variable pour récupérer ce que je vous ai dit, le centre et le side. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Bounds, allez voir dans mes vidéos. Encore une fois, j'ai déjà fait un tuto là-dessus, sinon allez voir la documentation officielle. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus ici donc ensuite je dois m'occuper de la couleur donc je vais dire tout simplement je vais déclarer une couleur, alors oui je reviens sur quelque chose de très important, pourquoi je, je récupère le getComponent ici dans ma méthode et non pas au start tout simplement parce que rappelez-vous ce script ne va pas être exécuté donc si j'utilise start, mon box mon ne va jamais être implémenté tout ce qui sera dans start, awake etc va être tout simplement exécuté quand je vais lancer le jeu donc là évidemment je le mets dans cette méthode qui va être appelée dans l'éditeur, rappelez-vous de toute façon, ces méthodes ne seront pas compilées lors de l'appel, euh, lors de la compilation du jeu. Ce sont vraiment euh, du code qui va être exécuté uniquement euh, dans l'éditeur Unity et donc euh, ici au niveau de la scène. Donc je vais maintenant déclarer une couleur qu'on va, euh, qu va nommer C tout simplement, qui va euh, être tout simplement la variable colorzone que j'ai choisie ici là-haut, qui va être accessible depuis l'inspecteur et qui est bleu par défaut. Donc ça c'est parfait. Pourquoi je fais ça Parce que je vais devoir intervenir sur l'alpha. Donc maintenant que j'ai cette couleur, je vais pouvoir dire que c point et là j'ai accès aux variables RGB, et moi ce qui m'intéresse c'est l'alpha, donc A, euh, et je vais dire que c'est égal à la flotte transparence qui est accessible, Ici de nouveau, euh, dans le slider range qui va de 0 à une flotte, d'où euh, ces écarts, ici minimal et maximal parce que je ne peux pas dépasser avec l'alpha 0 et 1. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais tout simplement bah Je vais définir la, la couleur du gizmo. Donc je vais dire gizmos.color égale C. Voilà. Donc pour la couleur, c'est fait. Maintenant, il nous reste à dessiner le cube tout simplement. Bah vous allez voir que c'est très simple. Gizmos.drawCube. Alors je fais qu'un cube, mais évidemment, si vous avez un collateur plutôt sphérique, vous le faites avec un, un draw sphère, etc., euh, et maintenant, donc, le vecteur 3 de départ qui est le centre. Donc en général, on met la transform position ici. Euh, je pourrais le faire aussi parce que c'est sur le même objet. Mais comme on va s'occuper du collider, on va prendre. Enfin, non, on pourrait. Vaut mieux utiliser le collider parce qu'imaginons que, le... que le... le centre du collider n'est pas à la transform position au centre de l'objet. Donc ça pourrait être problématique. Donc vaut mieux utiliser tout simplement euh, le box collider. Donc pour ça, je vais chercher la valeur boons du box collider, mais que j'ai déjà mis dans la variable b. Et je vais aller chercher « Center ». En fait, euh, ça euh, renvoie le centre en fait de la, la euh, du box collider. Euh, et ensuite, ici, j'ai besoin d'un vecteur 3 pour la dimension, le « Size ». Donc, je vais aller chercher « B.size » qui renvoie, évidemment, euh, sous forme de vecteur 3, euh, la euh, la taille du collider, tout simplement. Donc, c'est parfait. Vous voyez que c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, j'enregistre mon code et puis ben, euh, tout est fait. Donc on réduit un petit peu pour que vous voyez mieux, enfin même si c'est sur l'écran, mais c'est très simple hein, encore une fois. La partie déclarative, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Euh, ici dans le show trigger zone, bah c'est cette méthode qui va être appelée en fonction de la, du boolean always visible. S'il est égal à vrai, c'est-à-dire que ça doit toujours être visible. Alors. J'appelle la méthode qu'on vient de créer au-dessus dans AndroGizmo. S'il doit être visible uniquement quand il est sélectionné, à ce moment-là, je vais chercher de nouveau cette méthode. Cette méthode est très simple. J'assigne ici dans ma variable B qui est de type boons, donc qui dépend du box collider. Donc je vais faire un getComponentBoxCollider.boons. Ça m'évite ici, j'aurais pu faire un « b euh, »« box collider » sans le « boons ». Mais là, j'aurais été obligé de mettre « b.boons.center ». Bon, ça revient au même. Ici, je m'occupe de la couleur. On assigne la « color zone » qui est accessible depuis la variable, pub... la variable privée, mais qui est visible dans l'inspecteur. On change son « alpha » et on l'assigne au gizmo. Et ici, on prend le draw... « gizmo draw cube » pour créer notre gizmo. Voilà. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à tester tout ça dans « Unity ». On va laisser compiler et on peut voir que j'ai bien ici un cube bleu qui apparaît à l'écran. Donc vous pouvez voir que je peux jouer ici avec la transparence. Si je mets à 1, je suis complètement opaque. Si je mets à 0, je suis complètement transparent. Donc à vous de choisir la valeur que vous souhaitez. Et je peux évidemment choisir la couleur. Je veux passer en vert, je le passe en vert. Je veux le passer en rouge ou orange, je le passe en orange. Donc là, je vais le passer à une couleur voilà, euh, plutôt comme ça, orange. Euh, et je peux jouer, vous pouvez voir avec ça, la transparence qui est assez intéressante. Donc maintenant euh, bah, il est très simple pour moi, regardez, de voir si je passe dans mon collider, donc maintenant hop, vous pouvez voir que je suis bien à l'intérieur, et voilà, et voilà, donc c'est assez intéressant, vous pouvez voir que grâce à euh, notre euh, ici Always Visible, je peux sélectionner n'importe quel autre objet et il est toujours visible, maintenant si je le décoche, Évidemment, il ne sera visible uniquement que quand je sélectionne l'objet. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors après, autre chose, n'oubliez pas que vous pouvez afficher les gizmos dans votre scène game ici. Alors, ce n'est pas forcément évident comme vous pouvez le voir, parce que là, euh, voilà, on a une vue euh, du gizmo, mais euh, qui n'est pas, euh, pas superbe. En tout cas, on voit quand on rentre à l'intérieur quand même. Ce n'est pas un objet euh, 3D sur la scène comme on peut le voir. On a une, une vue qui est un peu différente, mais en tout cas... Dans l'onglet scène, vous voyez que pour euh, débugger, c'est super rapide, on peut voir euh, ça facilement. Alors après, ce qui est intéressant, c'est évidemment d'avoir plusieurs objets, parce que là, j'en ai que euh, un. mais si par exemple, je crée une autre trigger zone ici, euh, je pourrais évidemment maintenant modifier par exemple euh, son size, donc je pourrais par exemple l'éditer même à la main, regardez, euh, hop je peux la rapetissir, voilà, et euh, en faire vraiment ce que je veux. Donc je peux en avoir autant que je veux, et vous voyez ici dans ma scène, du coup, je les vois bien mes triggers zones, ils sont là, je peux en mettre partout, et euh, ça fonctionne de la même manière. Donc vous voyez que ce script et ces gizmos ont euh, beaucoup d'intérêt. On peut faire pas mal d'autres choses, hein. là c'est un petit exemple bien concret, euh, je voulais vous montrer quelque chose parce que c'est vrai que je pense que certaines personnes se disent peut-être je ne comprends pas trop l'intérêt, vous pouvez voir qu'ici, ça peut être assez intéressant du côté euh, scène d'avoir ces vues, et pourquoi pas même du côté euh, du côté ici euh, de la vue game. Mais en tout cas, euh, voilà, maintenant vous avez un exemple bien concret. Et encore, je vous dis, euh, il y a des choses supplémentaires qu'on pourrait faire avec, aller creuser la doc. Euh, je vais vous montrer encore quelques exemples par la suite. Je pense vous montrer aussi comment on va pouvoir afficher du texte euh, au niveau ici, par exemple, de ces zones de trigger. Enfin, ici c'est des zones de trigger, mais encore une fois, vous pouvez l'adapter à n'importe quoi voilà donc j'espère que ce petit exemple euh, qui est un tutoriel en fait qui met en application ce qu'on a vu précédemment dans la vidéo précédente euh, va vous aider euh, en tout cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si euh, bah, ça vous a été utile et si ça vous intéresse euh, ça me permettra de continuer euh, dans ce sens là au niveau euh, je dirais euh, côté un petit peu éditeur plutôt que du côté jeu euh, et puis euh, abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo